avec vous quelque chose de nouveau. Euh, en fait, voilà, on va faire une séance de coaching live au lieu de faire juste un live tout simple. Euh, mais la première des choses, j'aimerais savoir si vous êtes connecté. Alors en attendant que vous soyez connecté, la team, je sais pas si vous êtes connecté. Oui, je commence à voir des personnes qui se connectent. Super! La première des choses, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous sentez bien et que vous avez le moral au top. Euh, C'est un format tout nouveau On voulait le faire avec la team depuis un moment On n'a pas eu l'occasion, on s'est dit Allez on se jette, même si la team n'est pas avec moi physiquement J'ai mon fils rallye, big up Rally, merci Parce que moi et la technologie ça fait 20 La team est de l'autre côté aussi On va passer une heure Une heure d'abord je suis contente que vous ayez choisi ce thème Qui est la gestion du temps Parce qu'effectivement confiné, Bizarrement ça peut paraître complètement antinomique On peut ne pas être productif du tout. Euh, C'est Naïd Rachel. Mon métier, je le fais avec passion, je le fais avec mon cœur. J'ai dédié ma vie pour étudier le facteur clé qui est le succès, le bonheur des gens. Je le fais pour moi, je le fais aussi pour vous. Et je vais vous accompagner pendant toute cette période de confinement, tout le temps, peut-être pas tous les jours. On ne sait pas encore quelle est la fréquence. On va faire des tests tous les deux. Et euh, pour vous faire des coachings comme ça, live, avec des stratégies, des outils euh, performants. En attendant, alors, re, euh, si vous êtes en face de moi, c'est super, il vous faudra un bloc-notes, un stylo et surtout vous mettre dans un endroit calme parce qu'aujourd'hui, vraiment, je vais partager avec vous énormément de secrets, énormément de choses très intéressantes qui vont vous servir. Autre chose, si vous en ce moment, vous avez un ami qui a besoin en ce moment, qui est débordé qui n'arrête pas de se plaindre avec la fameuse rage, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps, je suis débordée, je suis fatiguée, j'en peux plus. Taguez-le. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à m'envoyer vos questions. J'ai mon fils avec moi, avec la team de l'autre côté, qui m'envoie vos questions et je vais pouvoir vous répondre en live. Il y a des gens de Rabat, il y a des gens de Paris, excellent, des gens de Paris, super. Alors, marie comme tous. Est-ce que vous connaissez, alors je vais vous demander énormément d'intégration, de euh, d'interaction entre nous. Vous allez me répondre, je vais poser des questions, ça serait bien de me faire des choses comme ça, ça serait bien de me faire un, une espèce de high five pour savoir que vous êtes avec moi et que finalement vous interagissez avec moi. On n'est peut-être pas dans la même pièce, mais c'est comme si on était dans la même pièce. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui passent leur temps à dire « Oh là là, je suis débordé. oh là là, je n'ai pas le temps ». Ah je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Oh là là, On a parler de choses importantes. On ne peut pas changer quelque chose si on n'en est pas conscient. Pour changer quelque chose, il faut le savoir, il faut le connaître, il faut le reconnaître, il faut le voir pour pouvoir ensuite le changer. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez des blocs notes, stylo, mettez-vous dans un coin calme, même si je sais qu'on est en confinement, que ce n'est pas évident, parce que vous allez devoir faire des exercices. C'est une séance de coaching et de coaching live, ça n'est pas uniquement un live. Donc aujourd'hui, on attache nos ceintures et on y va. On va aborder trois choses aujourd'hui. La première des choses, c'est quoi C'est les erreurs que font les gens qui ne sont pas productifs. Est-ce que vous savez la différence entre les gens qui sont hyper productifs, les high performers, comme on dit, et les gens qui ont une performance vraiment assez euh, basse C'est les erreurs. Que commettent ces gens-là. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est les erreurs que commettent les gens euh, qui n'ont pas une performance optimum. Ensuite, c'est euh, la performance ou comment bien gérer son temps dépend aussi de la manière avec laquelle vous allez utiliser votre cerveau. Donc, on va voir le mindset. Et en troisième partie, on va voir les tools. Et c'est pour ça que je laisse les tools à la dernière. C'est la dernière partie parce que tout d'abord, ça commence par le commencement qui est en main, les erreurs. La première erreur que j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi 1. C'est la distraction. Il y a des gens qui font énormément de choses et dans entre les choses, c'est-à-dire ils ont une journée, elle est euh, composée de 8 heures, mais entre chaque tâche et chaque tâche, qu'est-ce qu'ils font Ils passent leur temps à être distraits. Avec énormément de choses, les réseaux sociaux, les téléphones, le mail, euh, euh, prendre un café à la, euh, à la cafette, etc. etc. Ça, c'est une première erreur que les gens font. J'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous mettez votre temps, écoutez-moi bien. Si vous mettez votre temps, qui est très précieux, la, le temps c'est de l'argent. Si vous mettez votre temps entre les mains du hasard, c'est-à-dire des choses non planifiées, vous savez ce que vous faites vous tuez tous les jours votre grandeur. Tous les jours, vous volez une petite partie de votre grandeur de ce que vous pouvez être en réalité. Donc un, l'erreur numéro un, c'est la distraction. L'erreur numéro 2, zéro planification. Comme ça, on se réveille le matin, zéro planification et on planifie au fur et à mesure des urgences, des importances des choses qui tombent, des requêtes des uns et des autres, que ce soit à la maison, parce que maintenant on est à la maison, ou là, au travail. Ça, c'est la deuxième erreur qui est très est chose extraordinaire sur les affirmations. Ce fut un temps, il y a longtemps, j'aime bien dire euh, changer l'étymologie des mots pour ceux qui me connaissent, je rentrais à la maison sans m'en rendre compte. La première phrase que je disais, c'est « Rally, oh, je suis fatiguée. » Et je ne rendais absolument pas compte. Et Rally me dit un jour, « Maman, tu sais, c'est épuisant. À chaque fois que tu rentres, tu qu'une seule phrase à la bouche et c'est la première que tu me sors, c'est « Je suis fatiguée ».» J'étais là, « Ah oui Ah bon T'es sûre ?» Elle m'a dit, « Ben oui, regarde, écoute-toi. » Et le lendemain, donc c'est resté un peu dans ma tête, le lendemain, j'ouvre la porte et je lui dis, « Oh là là, allez, je suis fatiguée. » Et là, je me suis reprise, je dit, oh mon Dieu, il a raison, c'est affreux. Oh, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Je, je rentre, je suis tellement heureuse de le retrouver. Et au lieu de lui, lui montrer qu'est-ce que je lui sers, je lui sers, je suis fatiguée. Et j'ai commencé à me dire, il faut changer ça. Je veux absolument changer ça parce que mon fils, Rayouche, qui est à côté de moi, mérite mieux que ça. Très peu de temps après, je tombe sur une vidéo exceptionnelle de Joël Austin. Vous il disiez la chose suivante, je vais vous le dire en anglais après, je vais le traduire. « Whenever you say the word I am, all the words that come after I am come to find you. » J'étais là, willy, willy, willy, willy, Tous les jours, je suis en train de donner rendez-vous à un mot lié à la fatigue. « Je suis ». Le mot qui vient derrière, c'est « fatigué ». C'est normal que je sois fatiguée dès que je rentre à la maison, que je passe toute ma soirée à être fatiguée. C'est fini, terminé. Je vais changer ça. Donc, faites attention aux mots que vous vous dites. Tous les mots que vous dites après « je suis ». Vous collez à la peau, si vous dites, je suis nul en gestion de temps, je suis nul en gestion de priorité, je, me, je suis débordé très, très rapidement quand j'ai trois ou quatre actions, c'est exactement ce que vous allez avoir et ce que vous allez surtout attirer. L'autre erreur aussi, c'est, je sais pas, les enfants, c'est le propre des enfants, lastminute.com. Est-ce que vous êtes un habitant de lastminute.com Faites-moi des yes si vous êtes à nastminute.com. Bléti, bleti, tout à l'heure, dans un moment, j'ai encore le temps, chouïa, l'IA, etc. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites D'abord, vous délapidez ce temps précieux, vous pensez pouvoir tout réussir à la dernière minute, et à la dernière minute, vous vous rendez compte que finalement, le temps n'est pas du tout, du tout, du tout suffisant, et là, ça ramène la désorganisation, le stress, l'angoisse, etc. Comment Alors, Riyad qui dit « Comment créer des affirmations positives et puissantes ?» Reste avec nous, Riyad. Je vais en parler dans le Mindset et c'est pour tout de suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, continuez vraiment à nous les partager en stickers et Radio est avec moi comme ça pour euh, qu'on les partage ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Ah, il y a aussi le, le syndrome d'Yel. Ok, ça, je vais le faire demain. Euh, ça, oui, non, non, je m'en occuperai demain. Ça, je vais le faire demain. Qui dans ses habitudes de faire les choses, reporte énormément de choses à demain. Franchement, envoyez-moi un petit « yes » si ça vous parle, ou un petit « high five » si ça vous parle. C'est terrible ce que vous faites. Sans vous en rendre compte, c'est des promesses que vous ne tenez pas. À force, écoutez-moi bien, à force de faire des promesses que vous ne tenez pas, vous détruisez tous les jours votre petit à petit, votre confiance en vous-même vous détruisez l'image que vous vous renvoyez à vous-même et ça finit par, finalement, <sighs> « spread », aller vers les autres et c'est exactement comme ça qu'on vous perçoit. Premier exercice, « please », comme je vous l'ai dit, les erreurs, si vous ne les connaissez pas, si vous ne les identifiez pas, vous ne pouvez pas les changer. Donc, « homework »,« homework »,« homework »,« homework ». Notez sur le, votre bloc-note quelles sont les erreurs que vous faites présentement par rapport à la mauvaise gestion du temps, par rapport à votre manque de productivité et quels sont ceux que vous allez attaquer tout de suite après le live pour les changer. Maintenant, les erreurs, c'est bien. Qu'est-ce qui vient à bout des erreurs C'est d'abord le mindset. Notre mindset est hyper important. Alors, je vais vous parler un petit peu de... J'ai passé vraiment beaucoup de temps à interviewer des gens, des experts, dans des domaines complètement différents. Ça peut être des écrivains, des gens qui ont fait la télé, des businessmen, des sportifs, etc. Et je m'intéresse beaucoup à leur, euh, on va dire leur stratégie de performance, dont la productivité en fait partie. Et je suis venue aujourd'hui avec énormément de mindset, d'approches de, de, de, en mindset qu'il faut que je vous invite vraiment à adopter dès demain. La première des choses que les gens font par rapport à leur mindset, alors, je vais vous le dire ici, c'est les routines. On en a parlé le week-end dernier. Routine, routine, routine, routine, routine. Personnellement, c'est ce qui m'a sauvée. C'est me réveiller tous les jours à peu près à la même heure, d'accord La première des choses que je fais, je ne vois pas mon téléphone, je ne pianote pas sur mon ordinateur. La première des choses que je fais, c'est mes routines. Maintenant, à vous de développer vos routines. Mais je peux vous faire une suggestion. Personnellement, je me réveille. Je respire, 30 inspirations, expirations. Je fais 10 minutes de méditation, pas plus. Je note mon planning quand je ne l'ai pas fait la veille. Mais ça, on va en parler dans les tools et les stratégies. Et surtout, je fais du sport. Quand je fais mon sport, je réveille et mon corps et mon cerveau. Est-ce qu'on a... Alors, Salah qui dit les astuces pour vaincre la proctine, proctine, procrastination. On va le voir tout de suite. On va le fa... comment faire. Comment pour ne... Aïcha qui dit comment faire pour ne pas être impacté par un entourage toxique. Où oui, il y a... Ok. Euh... Ah, Où oui, oui, il n'y a que des affirmations négatives. Eh bien, vous vous mettez des boules qui es. Si c'est des gens qui sont trop proches, vous prenez légèrement de la distance quand, il prend, euh, quand ils abordent un sujet oui. d'erreur des gens qui ont une, un taux de productivité bas, qui gèrent mal leur temps. Maintenant, on est en train de parler du mindset. Donc, je disais que pour le mindset, l'outil le plus important, c'est la manière avec laquelle vous allez démarrer votre journée. Si vous la démarrez bien, eh bien, forcément, vous allez avoir une productivité excellente parce que vous êtes euh, connecté à votre plein potentiel. Euh, Continuez à nous envoyer vos questions en stickers pour que l'équipe continue à me les envoyer sur mon ordinateur. Donc, je disais, le réveil est très important. Personnellement, je ne touche pas mon téléphone, je ne touche pas mon ordinateur. Je commence avec mes respirations, 30 respirations, ça me réveille. Ensuite, ma méditation, ma visualisation de tout ce que je veux réaliser dans la journée, dans la semaine, dans le mois, des fois même dans l'année. Ensuite, je vais une paire d'espadrilles et je fais du sport. Pourquoi le sport Parce que ça développe, euh, d'abord, ça oxygène le cerveau et ensuite vous êtes connecté avec toutes vos hormones du bonheur et ça vous met dans un mood de, vraiment de productivité. C'est comme si tout le mécanisme intérieur, vous le réveillez, d'accord Personnellement, je fais mes affirmations et je fais ma visualisation aussi pendant que je fais mon sport. Je fais mon sport pendant une demi-heure, une heure, 45 minutes. Mes affirmations, comment vous les faites C'est très simple Là, pourquoi je fais, moi, mes affirmations pendant le sport Parce qu'une affirmation est complètement différente d'une incantation. Personnellement, je fais des incantations. L'affirmation, c'est quand vous êtes là et dire, « Oui, alors, euh, je suis euh, très productive, je suis les clés, je suis... » C'est bien, mais ça ne secoue pas trop vos neurones et votre système nerveux. Et ça s'inscrit lentement dans votre système nerveux. Par contre, quand vous faites du sport, vous êtes en mouvement. Personnellement, je cours, donc vous êtes en mouvement. Et quand vous faites en mouvement, vous gagnez en énergie et en pouvoir. Et donc forcément, l'affirmation s'enregistre euh, beaucoup plus rapidement dans votre système inconscient. Et à force de le répéter, aujourd'hui, demain, après-demain, ça finit par être une réalité. Je vais vous raconter mon histoire avec euh, l'affirmation. À l'époque où, où j'avais découvert le pouvoir de l'affirmation, je commençais à le faire et je rêvais d'une seule chose, c'est d'être charismatique, d'être hypnotique et d'être une excellente coach. Et euh, d'avoir confiance en moi. Les trois, je ne les avais pas. Oui, voilà. rien. Hein? rien, rien ah. du tout. À force de le dire, de le faire, de le dire, de le faire, un jour, je vais au, dans un restaurant, je vais aux toilettes, je sors et pendant que je me lavais les mains, je rencontre une jeune demoiselle et elle me dit, oh là là, j'adore ce que vous faites, etc. C'est super, merci pour vos vidéos. Je dis, ah oh, c'est gentil, merci. Je dis, vous savez quoi Ce que j'adore chez vous, c'est le fait que vous soyez charismatique, vous ayez énormément de confiance en vous-même et elle m'a cité comme ça les trois qualités que j'ai mis des mois et des mois et des mois à répéter en incantation et j'ai eu qui est descendu parce que c'était une larme de reconnaissance, de remerciement, de gratitude et de fierté de me dire « Yes, yes, yes, ça marche, ça marche, ça marche !» Comme quoi il faut tenir bon, et il faut le faire, il faut y croire, il faut continuer, j'ai jamais abandonné. Et à partir du moment où j'ai eu un témoignage de l'univers d'une personne qui m'a dit ça, je suis rentrée à la maison, j'ai fait des fiches d'incantation pour chaque rubrique de ma vie. C'est-à-dire le sport, le boulot, les finances, ma vie de famille, mes amis, ma spiritualité, la contribution que j'avais envie d'apporter au monde, etc. Et là, ça avance, je réalise énormément de choses. Donc, si c'est vrai pour moi, ça va l'être aussi pour vous. Donc, homework, homework, homework, homework. Vous allez noter toutes les affirmations négatives que vous vous dites par rapport... Euh, au manque de productivité par rapport à la mauvaise gestion de temps. Et à côté, vous allez noter toutes les affirmations positives que vous voulez avoir. Personnellement, la mienne, c'est « I'm limitless ». Je suis hyper productive ou la moite productive. Moi, j'aime bien amplifier le tout. À vous de voir quelles sont les affirmations que vous allez écrire et que surtout vous allez répéter en incantation. Rappelez-vous, la différence entre affirmation et incantation, c'est le mouvement. Dès que vous bougez votre corps et vous le dites à voix haute avec un fond de musique, même Rally ces derniers temps, il le fait, il est hyper content. Accès bien, rally Ouais. Ouais, hein Alors, et ça marche. Après, il a fini le soir. Oh, oh c'est trop bien. Ça marche tout le truc. C'est génial. C'est génial. Alors, si ça marche pour moi, ça marche pour Rally, Je peux vous garantir que ça va marcher pour nous aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, alors, on a parlé des affirmations. On a parlé des... Oui, alors, les... Euh... Les questions. Les questions que vous vous posez sont importantes. Euh, si vous vous posez des questions, on va dire, euh, bêtes, vous allez avoir des réponses bêtes. Votre cerveau, il est que comme ça. Il vous challenge en fonction du niveau où vous vous placez. Donc, si vous vous posez des questions intelligentes, eh bien, le cerveau va vous ramener des questions, des réponses intelligentes. En gros, si vous vous focalisez par rapport à votre planning, à la gestion de vos priorités sur les actions, les activités, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est exactement ce que vous allez avoir. Des actions, des, des activités, mais au final, vous avez brassé du vent. Qui ressent ce, cette, en tout cas cette, cette sensation à la fin de la journée, l'impression d'avoir fait plein de choses, mais en fait, pas grand-chose vous savez pourquoi Parce que vous focalisez sur les activités au lieu de... Je suis sûre que la team, ils vont sourire jusque-là parce que je leur en parle du matin au soir. Au lieu de produit fini. Il y a une grosse différence entre j'ai fait telle activité et je suis sortie avec un produit fini. Un produit fini, c'est un résultat palpable, mesurable, vérifiable, visible et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui travaille sur une activité et quelqu'un qui travaille sur un résultat qui est un produit fini. Ça, honnêtement, si vous ne devez retenir que ça, ça va changer énormément la donne pour vous. Je l'ai appliqué, ça a complètement, complètement changé ma manière de voir les choses et je suis plus dans sur tel projet quels sont les produits finis que j'ai envie d'avoir et non pas quels sont les actions que je vais mener. Il y a une grosse différence entre produits finis, c'est des choses, comme j'ai dit, vérifiables, palpables, et des activités, c'est passer des coups de fil, oui, mais avec quel produit fini à la fin. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important par rapport à votre mindset, c'est de vous poser les bonnes questions. Et ça, vous pouvez le faire on le réveil au matin, de dire quels sont les 3, 4, 5 produits finis que j'ai envie de, de, de, de, de faire aujourd'hui, que j'ai envie d'obtenir aujourd'hui, que j'ai envie de finaliser aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si oui, avec le confinement, comment faire du sport si on est dans 80 mètres carrés? Voilà, je fais de la corde virtuelle. Merde, il y a la est jauge, mais je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Vous avez une tête? Utilisez-la. Euh, il s'appelle comment? Être le basse. Je suis désolée, je n'achète absolument pas d'excuses. Personnellement, je n'achète pas d'exclus. Vous avez l'art, vous faites des pompes, l'art. Il y a énormément de mouvements que vous pouvez faire comme ça. Il y a aussi des choses sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a énormément de gens qui ont publié des, des, des, des entraînements gratuits sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment euh, important. On a Emma qui dit, ah, comment garder l'attitude positive tout le temps quand il arrive des moments où on, on perd vraiment tout eh bien, on n'abandonne pas, dans le sens où, euh, c'est très simple, Paris ne s'est pas construite en un jour, Rome ne s'est pas construite en un jour, Et eh bien, petit à petit, quand vous mettez quelque chose en place, vous avez des résultats, après vous abandonnez un petit peu, mais c'est pas grave, vous vous remettez en selle, vous, vous reprenez, vous remettez les choses en place, etc. Jusqu'à ce que votre résultat va devenir de plus en plus important et surtout il va tenir sur la durée de plus en plus longtemps. Comment garder Non, je peux avoir une autre question, Raleigh, s'il te plaît. Reheb, Zeyo, comment être plus charismatique La première des choses, il faut être en contact de gens qui sont charismatiques. Parce que vous allez les voir faire... Euh, des choses que vous ne faites pas, parler d'une certaine manière, bouger d'une certaine manière, euh, se mouvoir dans l'espace d'une certaine manière, parler avec une intonation d'une certaine manière, ça c'est une première des choses, ça s'appelle une modélisation et on la fait d'une manière inconsciente. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est ce que je viens de dire, les incantations, ça a super bien marché pour moi, j'ai passé des mois et des mois et des mois à de dire « je suis charismatique, yes je suis charismatique, wow, je suis charismatique, eh, ouais, je suis charismatique ». Mais je le disais avec énormément de conviction, je l'imaginais, je, je me sentais dans la peau de quelqu'un de charismatique et ça finit par marcher. Parce que tout, il y a, y a l'expression qui dit « fake it until you make it until you become it ». Et ça marche et ça a toujours été vrai, ça continuera à être vrai jusqu'à la fin des temps. donc comme on dit, petit à petit, il va y avoir des moments où tu vas commencer à agir avec un peu de charisme jusqu'au moment où tu vas complètement, complètement l'intégrer. Ensuite, euh, j'ai une, une révélation à vous faire. En attendant, j'aimerais déjà remercier euh, votre ténacité. Ça n'a pas été facile de faire ce live dans, dans des conditions de coupure tout le temps. Continuez à m'envoyer euh, vos, vos questions, euh, euh, de continuer à m'envoyer vos questions comme ça je continuerai à y répondre. On a eu de gros soucis d'Internet, demain on va faire des tests avec mon équipe pour voir s'il y a un autre petit coin où, où je peux faire le, le, le, le live sans pour autant qu'il y ait de, de problème d'Internet. Les homework que je veux que vous fassiez maintenant, vous avez pris une faille, un stylo, c'est très bien. C'est vraiment de vous dire « Ok ». Demain, si je devais démarrer ma journée avec mes routines, même si vous démarrez avec 5 minutes, il vaut mieux en 5 minutes que vous allez augmenter petit à petit plutôt que de démarrer avec une routine qui fait 2 heures et que ça va vous décourager, vous allez abandonner. Donc, faites un engagement de vous dire « Demain, demain je démarre, je fais ma routine le matin. Je fais, au lieu de 30 respirations, 10. Au lieu de 10 minutes de méditation, j'en fais 5. Au lieu de faire une heure de sport, je fais 10 minutes de sport. » Mais au moins, de vous lancer. La deuxième des choses, c'est de quelles sont les affirmations négatives que vous vous disiez et quels sont les positifs que vous allez mettre à la place et que vous allez répéter pendant votre séance de sport. D'accord Maintenant, on va passer à la troisième partie. Déjà, est-ce qu'on est OK Est-ce que vous êtes engagé à quand même passer à l'action Je peux vous donner les meilleurs outils de la Terre si vous ne faites rien pour les implémenter. Je peux vous garantir que vous allez rester au même endroit. Vous n'allez pas bouger du tout. Alors maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est euh, les tools, quels sont les trucs, les astuces, les petits secrets qui, en les implémentant, vous allez pouvoir avancer et avoir plus de productivité, surtout qu'on est confiné jusqu'au 20 avril minimum. Alors, je sais qu'il y a énormément de choses à faire. On va être challengé de plus en plus. On est dans un espace petit de plus en plus. On a intérêt à trouver de plus en plus d'espace ici dans nos têtes. Et parce qu'on ne pourra pas pousser les murs. Donc, la première des choses, c'est quand vous avez des... Quand vous déjà planifiez votre journée. Si vous ne la planifiez pas, comme je vous l'ai dit, une journée non planifiée est une journée perdue. Une semaine non planifiée est une semaine perdue. Une année aussi non planifiée est une année perdue. Donc, prenez l'habitude de planifier votre journée le soir. Personnellement, j'ai un petit carnet et un stylo sur ma table de chevet. Tous les soirs avant de dormir, je note. Ok, quelles sont les choses que je vais devoir faire demain Pourquoi D'abord, le cerveau aime bien compartimenter. Quand vous mettez les actions et que vous les compartimentez, qu'est-ce qui se passe votre cerveau déjà l'assigne plus facilement et, sinon, et vous n'êtes pas perdu pendant la journée. Regardez des fois quand vous ne mettez pas blanc sur noir ce que vous devez faire. Vous n'êtes jamais à propos de la chose, de la tâche. Vous êtes en train, de, je dis une bêtise, vous êtes en train d'envoyer un mail à quelqu'un mais vous pensez, ah zut j'ai pas appelé le client Flin Flinny parce qu'il m'avait demandé l'offre Flin Flinny, j'aurais dû l'envoyer. Vous êtes en train de parler avec un client au téléphone et vous êtes en train de vous rappeler que tel dossier, votre... Euh, je ne sais pas moi, collaborateur ou votre patron vous a demandé hier de le lui donner, vous n'avez l'avez pas donné. Ça va vous éviter d'aller dans tous les sens. Donc le but, c'est de noter sur un carnet, à côté de votre table de chevet, personnellement je propose la veille, et de noter toutes les tâches. Maintenant, ce qui est très important, c'est de décider, prendre 5 projets sur lesquels vous voulez travailler, 5 pas plus. Et sur les cinq, mettez trois petites actions faciles qui vont vous permettre de progresser. D'accord <rire> J'aime bien l'équipe qui dit « Allez, s'il te plaît, à la fin, tu enregistres le live parce qu'il a été trop entrecoupé, sauf Annie. » Et vous allez, sur chaque projet, vous mettez trois actions faciles. Quand vous allez tout énumérer, qu'est-ce que vous faites après C'est très simple, vous allez décider, vous allez revoir votre fiche et vous allez dire « Ok, tout ça, Rentre dans ma journée ou pas, parce que des fois vous avez des, des imprévus, des fois vous avez des urgences, vous avez des choses importantes qui tombent et qu'il faut gérer, mais vous vous faites la promesse en disant sur tout ce que j'ai noté sur cette feuille, quelles sont les cinq choses importantes et un masque doux. C'est-à-dire, « Je les fais, parce que je ne peux pas ne pas les faire. » Et c'est comme ça que vous allez commencer à gagner en productivité. Ça peut commencer par 5 aujourd'hui, le lendemain vous en faites 6, le surlendemain 7, etc. Et comment j'ai appris moi cette, cette technique Je l'ai appris euh, grâce à une formation que j'avais faite en coaching où quelqu'un avait ramené quelqu'un en stage pour lui dire euh, « viens voir ». Écoute, si je te demande de me donner un dollar, « Galu, ben oui, tiens, je vais te donner un dollar. » Ok, si je te demande 100 dollars, « galou si je vais te demander 10 000 dollars. »« Galu, ben non, je ne vais pas te donner 10 000 dollars. » On est en formation, tu me demandes un dollar, 10 dollars, je te les donne. Je peux exprimer. Je peux penser que ça fait partie de la formation, mais 10 000 dollars, il me dit. Il lui dit, alors, si je te demandais 100 000 dollars Il fait, bah, alors là, tu pourrais bien. et dit, OK, 1 million de dollars. Voilà, je, je vais aller me rasseoir. <rire> C'était très sympa d'être en stage, mais là, j'y retourne. Il fait, non, non, non, reste ici. Est-ce que tu vas la trouver hein, ou Non. Il a dit, mais non, comment Gal Ben bah, non, c'est impossible. Je ne les ai pas. Et même si je les veux pour euh, le mois prochain, je ne peux pas. Je lui dis, OK. Alors, on va imaginer la chose suivante tes parents Il fait oui. Ils sont vivants Oui. Imaginons la chose suivante. La chose suivante, je prends tes parents. Et je les réquisitionne chez moi. Et je te dis la chose suivante. Tu as jusqu'à demain soir pour me ramener un million de dirhams. Ou un million de dollars. Et si tu ne les ramènes pas, tes parents, je vais les tuer. Et tu les trouveras balancés à l'endroit flin-flin, et etc. Et là, le gars... Sa physiologie a changé, sa physionomie a changé. Et il a dit, euh, ah ben là c'est pas pareil. Hein? Il a dit, oh, alors je vais te reposer la question. Si je te donne 48 heures pour me trouver un million de dollars, sinon je tue tes parents. Est-ce que tu vas trouver ce un million de dollars Et il a réfléchi, il a dit, ah oui, je sais pas comment, mais je, euh, oui, je sais absolument pas comment, mais je vais les trouver. C'est un million de dollars. Et ça m'a appris quelque chose, ça s'appelle le sens de l'urgence. Quand vous installez le sens de l'urgence sur des choses qui sont importantes, c'est comme « no way back ». Tu te dis « j'y vais » et je n'ai même plus la possibilité de revenir en arrière. C'est « j'y vais » ou « j'y vais ». Donc ça, ça aussi, c'est une, une astuce hyper importante. Donc quand vous déterminez votre planning, les cinq projets, trois actions qui vont vous permettre de progresser sur cinq projets, vous vous dites sur tout ce que j'ai noté quels sont les cinq must do. Les cinq actions qui, un, je les transforme en produits fini. deux, vont me permettre de sentir que je progresse, donc ça va me ramener de la fierté, de la confiance en moi-même, sentir que je suis positive, pro et que je progresse, et que du coup, ça va m'amener beaucoup plus d'énergie pour le lendemain. Et transformez-les en I must do it. C'est comme quelqu'un qui prend mes parents, qui les qui les kidnappe et qui va les tuer. Pourquoi Parce que si vous développez cette faculté, cette habilité, ça va vous permettre de réaliser énormément de choses parce que vous allez y mettre euh, quelque chose qui s'appelle le sens de l'urgence. Ensuite, ah, on va finir sur celle-là. Je, je vais vous demander demain, et vous allez nous poster, franchement, si ce live coaching... Vous plaît, je le prépare honnêtement avec mon cœur. Je me donne à fond malgré les impératifs gel le live et les coupures. Euh, je fais ma partie, vous devez faire la vôtre. C'est-à-dire implémenter tous les jours ce qu'on va voir ensemble pour vous faire sortir euh, la meilleure version de vous-même. Parce qu'on est tous, on a tous des ressources illimitées et des fois on n'est juste pas connecté à nos ressources illimitées. Mon rôle à moi, c'est de vous mettre voilà, à profit énormément de tactiques, énormément de stratégies, énormément de secrets pour pouvoir vous permettre de, de briller avec votre plein potentiel, surtout en ces temps euh, difficiles. Parce que c'est tous ceux qui vont avoir un mental d'acier, tous ceux qui auront bien programmé ce confinement, tous ceux qui auront bien planifié le confinement et l'après-confinement qui vont euh, s'en sortir en tant que winner parce que qu'on le veille ou pas. Après chaque crise, il y a eu des gens complètement détruits, complètement à la rue, complètement fauchés et en même temps des gens qui sont complètement sortis du lot avec qui ont construit des empires qui ont construit des, des, et qui sont partis de rien, forcément, parce que quand la crise est là, elle est là pour tout le monde. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux personnes C'est le mindset et comment ils ont traversé la difficulté qui est la crise. Donc, m'écoutez, c'est bien, vous le savez, passer à l'action, c'est mille fois mieux. Donc, je voulais revenir sur cette, ce homework. Notez, à partir de demain, vous allez vous observer. Vous allez commencer à implémenter... Euh, tout ce qu'on avait ensemble. Mais surtout, vous allez prendre une feuille en stylo et vous allez noter toutes les choses qui vous ont volé du temps. Volé du téléphone. Je note combien de temps il m'a volé le téléphone. Réseaux sociaux. Je note combien de temps euh, les réseaux sociaux m'ont pris de répondre à un mail. Ah, combien de temps ça m'a pris de répondre à des mails et j'aurais pu les planifier différemment, me dire « Ok, je prends une heure pour mes mails le matin. » Parfait. Et une heure l'après-midi. Non, à la place de quoi Qu'est-ce qu'un levé? le mail L'internet Je suis rentrée pour chercher une information. Et puis non, ah, j'ai surfé, surfé, surfé, surfé. Et re, franchement, postez euh, et taguez moi voilà le nombre de minutes. Je veux que vous mettez ça en termes de minutes et en termes d'heures. Mon équipe, Nabil, s'il te plaît, demain, tu vas prendre les résultats. Je veux que tu les transformes en minutes, heures, semaines, mois et années. Et vous allez voir le nombre de temps que vous perdez rien qu'avec ces distractions. Ça va peut-être vous obliger à euh, passer à l'action. Pourquoi euh, Encore une fois, si demain j'ai beau temps, ok Et euh, je vous place sur une chaudière, ok Sur euh, une gazinière. Je pense que vous n'allez pas y rester une seconde. Pourquoi Parce que c'est brûlant. Vous allez vous brûler les fesses et vous allez sauter. Par contre, si on fait l'expérience suivante, on prend une grenouille, on la place dans de l'eau qui est froide et que petit à petit, on met l'eau à chauffer. En fait, la grenouille, même si elle a cette capacité de faire des bons énormes, n'est plus capable de le faire parce que tous ses muscles, muscles ont été tellement relâchés qu'elle n'est plus capable de sortir de l'eau chose qui n'est pas vrai, quand vous prenez une grenouille, je dis, on fait une expérience comme ça, euh, mentale, si vous la prenez et vous la mettez dans de l'eau brûlante, directement elle va faire un bond pour sortir. Donc, ce bond-là, c'est noter sur un bout de papier, toutes les minutes, traduisez-les en, euh, en heures, traduisez-les en semaines, traduisez-les en mois, traduisez-les en années, toutes ces minutes de perte de temps, que vous utilisez comme ça à perdre des choses euh, en surfant sur le net, réseaux sociaux, etc. Et comment vous aurez pu au contraire les utiliser différemment Parce que que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à des gens qui meurent par dizaines, par milliers, par centaines. Et c'est tout ce qu'on a. La journée, elle fait 24 heures, elle ne fait pas 72 heures. À la fin de votre vie, j'aimerais que vous fassiez ceci. Regardez-moi bien. Vous retournez et que vous ne soyez pas désolé en regardant votre parcours que vous avez laissé derrière vous. J'aimerais que vous vous retourniez le jour où votre heure va arriver, quand Razalaïm Raymoukfalekom et que vous vous dites Waouh, c'est génial, j'ai vécu pleinement, j'ai fait plein de choses, je ne regrette rien, j'ai suis passée à l'action, j'ai pris le courage de, de faire des choses exceptionnelles, je me suis plantée, c'est pas grave, mais quand même, je suis fière et tout ce que j'ai pu réaliser. Aujourd'hui, je vous ai donné énormément d'outils, énormément de stratégies. Je vous ai aussi donné des exercices à faire. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. La magie est dans votre main. A vous de voir qu ce que vous voulez en faire. Si vous, cela vous a plu, on va essayer de faire un montage pour pouvoir le rediffuser dans son intégralité. Je ne sais pas si c'est possible. Et en tous les cas, revoyez vos notes. Faites vos devoirs, passez surtout à l'application demain. Je crois en l'humain, je crois en potentiel de l'humain, je crois en l'humanité et sa capacité à briller, à transcender. Il ne tient à rien vraiment de passer euh, à l'action. Le changement, j'ai envie de vous le dire, il passe par deux choses. Soit un énorme désespoir, soit une énorme inspiration. Et ça, ce sont des changements qui sont rapides, qui sont profonds et qui sont permanents. A vous de voir dans quel camp vous voulez être. Est-ce que dans le camp des gens désespérés ou dans le camp des gens qui sont inspirants, ça passe surtout par toi et ça passe par le fait que tu passes à l'action. J'étais hyper, super, méga contente d'être avec vous, de vous accompagner. Ça a été une première expérience. Très souvent pendant cette période de confinement, le temps de voir quelle est la fréquence, on va commencer à avoir des séances de live coaching comme ça, au lieu que ce soit des lives tout courts. J'ai besoin de votre engagement, comme moi je vais être engagée vis-à-vis -vis de vous. Taguez-moi demain avec vos résultats, taguez-moi demain avec vos prises de notes et taguez-moi surtout avec les choses liées que vous aurez soit retenues qui vous ont euh, impacté ou les choses liées que vous allez mettre en pratique. C'était Nérida c'est ça, et je vous plus que jamais.